Tout commence par notre histoire, et dans notre histoire, c'est moi qui cuisine. Moi, c'est Jules, et je vis avec Victoria, qui fraîchement débarquée de son Ukraine natale, se balade dans Paris et mange des croissants. Beaucoup de croissants. Mais trouver un bon croissant, c'est difficile aujourd'hui. Savez-vous que plus de 80% des croissants que l'on trouve dans le commerce sont fabriqués par des industriels et achetés surgelés sur des sites internet C'est pourquoi j'ai commencé à réaliser mes propres croissants. Et devinez quoi c'est bien meilleur quand c'est artisanal. Parce que nos croissants sont faits main, à partir des meilleurs ingrédients, ils contiennent 50% de matière grasse en moins, et aucun acide gras d'origine technologique par rapport aux croissants industriels. Par conséquent, nous avons pu les garnir et ainsi créer de nouvelles offres de dégustation, gourmandes et équilibrées, jusqu'à présent inexistantes dans le commerce. Nous avons trouvé nos croissants garnis délicieux et nous en avons fait goûter à nos amis, pour voir s'ils adhéraient au concept. Nous utilisons des produits frais pour garnir nos croissants. Ce qui fait que nous sommes souvent sur les marchés à la recherche de saveurs. Et pour pouvoir faire découvrir nos bons croissants au plus grand nombre, nous avons besoin de chacun de vous pour nous faire connaître. Les croissants parisiens, c'est le nom de notre projet. C'est pour tous ceux qui souhaitent retrouver le goût d'un bon croissant artisanal, que ce soit le matin ou à une autre heure de la journée. Et c'est pour tous ceux qui souhaitent qu'à Paris, ce symbole de notre culture rayonne à nouveau et que nous puissions continuer d'innover en préservant nos traditions. Je m'appelle Jules et avec Victoria, nous avons créé les Croissants parisiens.